Euh, Est-ce qu'on y voit un peu plus clair, Bruno Fuchs Pas vraiment. Ben, on est dans le début d'un processus. Donc oui. euh, attendez une semaine, les choses discutent. Je me souviens qu'il y, y a quelques semaines, nous avions euh, évoqué cette question sur euh, ce plateau. et que Je vous avais dit déjà qu'attaquer la question de la réforme de la retraite par l'âge pivot de 65 ans n'était pas une bonne façon d'approcher la question. Et que la question était, un, il faut travailler plus, ça tout le monde le sait parce qu'il faut équilibrer. Mais deux, que cette réforme doit être juste. Et quand vous avez euh, une réflexion qui a été menée depuis plusieurs semaines, notamment au sein de la majorité, en disant qu'il faut que la réforme soit juste, apparaisse comme juste et soit juste, et bien dans ce cas-là, vous trouvez d'autres moyens, d'autres méthodes. Aujourd'hui, la réforme touraine, c'est quand même 43 ans de cotisation. Un jeune qui rentre sur le marché, en moyenne aujourd'hui, il rentre sur le marché à près de 23 ans, 22 ans et quelques mois, et, et, et 9 mois, donc près de 23 ans, 23 ans et 43 ans. Un jeune qui démarre aujourd'hui, travaillera jusqu'à 66 ans. Donc il faut quand même voir les chiffres tels qu'ils sont. Et il n'y a pas de... Voilà, on peut dire 60 ans, c'est une escroquerie de parler de 60 ans aujourd'hui, parce que dans la réalité, ce ne sera pas le cas. Oui, bah, ans, déjà sauf, pas sauf, si, sauf si, comme Alors, le propose la France Insoumise, que... on passe à 40 annuités. C'est notre histoire. Oui, mais ça, on sait très bien que le modèle de tiers pas. Déjà là, il est ah. déficitaire. Alors donc, Et c'est là que je reviens à mon point de départ, c'est qu'il faut que la réforme soit juste. C'est que la réforme, elle doit être juste, elle doit mmh. également apparaître comme juste pour les personnes qui commencent beaucoup plus tôt, les personnes qui ont été pénibles, les aides-soignantes, par exemple, qui travaillent de nuit. Voilà, mmh. On va travailler quand aide-soignante, euh, travaillant de nuit euh, jusqu'à euh, 65 ans. Donc il faut que cette réforme soit juste et qu'on intègre donc dans la réflexion un certain nombre de situations de pénibilité de, de carrières écourtées fragmentées des femmes qui ont eu des enfants qui changent de, de, de travail il faut qu'elle soit juste voilà mais donc on travaillera plus ça c'est une évidence et tout le monde le sait dès aujourd'hui avec la loi touraine qui rentre progressivement en application agnès que le texte sera présenté en conseil des ministres le 23 Absolument. janvier et début de l'examen à l'assemblée nationale en février Bon, vous êtes prêt pour la bataille Non, mais ce n'est pas une bataille. Ah, si. Alors, ah ça va être une bataille. Non, mais ça va être un, ça va être un, un débat animé, mais ce n'est pas une bataille. Je veux dire, les choses sont, sont, sont, sont claires. Vous avez en 2014 un gouvernement socialiste qui a voté une loi touraine qui va, euh, juste, en 2035, euh, mmh. dire qu'en France, il faut cotiser 172 trimètres, en 43 ans. Donc tous les gouvernements... Quand ils sont au pouvoir, vous disent il faut travailler plus. C'est une évidence parce que vous l'avez expliqué, tout le monde le sait aujourd'hui. Et quand ils sont dans l'opposition, ils font mine de ne pas s'en souvenir. Euh, le, le PS, par exemple, a, avait 62 ans de programme euh, lorsque c'était Anne Hidalgo qui était candidate à l'élection présidentielle. Maintenant, c'est 60 ans. Donc, on voit bien que euh, c est, c est, ça n'a pas de sens. Ce n'est que des arguments politiciens sur le travail des seniors, bien sûr. Il faut travailler. avec Aujourd'hui, le travail des seniors n'a jamais été euh, aussi important. En tout cas, la progression du travail des seniors euh, depuis euh, 2017, ça ne cesse euh, d'augmenter. Donc, on travaille là-dessus. Mais ce n'est pas la hauteur des enjeux. Il faut travailler ce point-là, bien sûr. Mais ce n'est pas la hauteur des enjeux oui. financiers. Oui. Ensuite, bien sûr, même si on avait 15 milliards, c'est prévu en 2030, de déficit, le corps dit 15 milliards de déficit. On peut financer. Ce n'est pas compliqué de financer. Mais ce financement-là, il va... Euh, être. Euh, on va en avoir besoin pour financer euh, la, la, la, la, la, la question euh, écologique, pour financer la souveraineté mmh. industrielle, pour investir dans les nouvelles technologies. Donc cet argent-là, si vous ne le mettez pas, si vous ne travaillez pas suffisamment, vous le mettez dans les retraites, eh bien il va manquer pour la cohésion sociale, pour l'éducation, mmh. euh, pour euh, le, le, le, le travail sur, euh, sur l'emploi. Et donc on a besoin d'investir également dans les forces de police, dans la sécurité, etc. Donc tout ça, c'est du budget dont on a besoin. Donc il faut euh, travailler plus, et je le répète, de façon juste, je crois là, on arrive maintenant à un point d'équilibre. Oui. C'est pour, pour ça que avec. les Français n'en veulent mais pas de réforme. Quand on leur dit que ça va être 65 ans, ils nous mais voient voilà, de la pénibilité, que l'effort à faire. En fait, pas, il faut leur montrer tout ce bah, que les, les, problèmes pas problèmes. Pas les, les Français vont les Il y en a beaucoup. À, à court terme, il y a deux choses. Il faut foncer chez les Allemands, les secouer, pour qu'ils acceptent de modifier les règles du prix de l'électricité. Parce que ça, c'est la clé. En attendant, c'est Le Parlement européen a voté pour... — Que tous les États sortent du traité sur l'électricité. — Oui, pour mais il faut coup, que la France... — Il faudrait que la Commission... — Il que le président aille. nous aide. — La position... — Il faut qu'Emmanuel Macron en fait, pèse de tout son il, poids, désormais. — Il faut aller très très vite, parce qu'en réalité... — Exactement. — On ne peut pas, on peut pas, ça, pas de réformer. comme ça. — D'accord, mais ça, en fait, ça va il pas... — Il s'agit de, de décorréler pour, le prix du gaz du prix de l'électricité. — On l'autoriser pour les Espagnols et pour les Portugais, parce qu'il y a une structuration du des réseaux électriques qui ne sont pas les mêmes, il faut le faire maintenant pour l'ensemble d'Europe. C'est crucial parce qu'on ne pourra pas, ça. avec des budgets publics, financer tout le monde longtemps. En attendant ce qu'il faut faire, je crois que Bruno Le Maire est conscient des, des choses. Euh, on a un bouclier tarifaire qui, qui est quand même protecteur pour la majeure partie des entreprises sur celles qui ne sont pas éligibles, il faut les traiter. Et ça fait deux mois qu'on sait que les boulangers sont en très grande difficulté. Il faut des mesures spécifiques pour les boulangers et pour une partie des bouchers qui ont des frigos avec des entrepôts importants, avec de l'électricité. Il faut des mesures spécifiques pour cette proposition. En plus cette... de ce cette... qui a été annoncé ce matin. En plus, bien évidemment, c'est une évidence. Et je pense que ce matin, il faut, il faut aller plus loin. Voilà, C'est une oui. évidence, on ne peut pas... En plus, on, on, on parle aujourd'hui de, de dépopulation, de la ruralité, euh, Voilà, les, les boulangers sont souvent... Souvent, il y a la dernière euh, mmh. activité commerciale. Euh, ils font également euh, euh, la poste. Ils font d'autres activités en même temps. On ne peut pas avoir de, de discours. Il faut, pendant oh. les mois qui viennent, le temps euh, de secouer les Allemands, il faut aider bien Alors. plus qu'il ne <rire> le faut les, les, les boulangers. François tu